Bienvenue à tous dans ce premier épisode de mes vlogs où nous allons partir à la découverte des restaurants vegan de Paris. Le principe c'est quoi C'est que je me suis dit qu'à chaque épisode, nous allons aller tester un restaurant et sa spécialité. Avec moi, j'essaierai d'amener au possible des invités qui ont des régimes différents, que ce soit des carnivores qui découvrent pour la première fois l'alimentation vegan, des omnivores, des végétariens et des végétaliens, ou peu importe, tous ces termes vous seront expliqués un petit peu plus bas dans la barre d'infos et donneront leurs avis, leurs découvertes et si ça leur fait changer un petit peu leur vision. Ok, mon chat est dans sa litière. Pour avoir un maximum d'avis objectifs et que vous puissiez vous aussi vous faire votre avis. Aujourd'hui, nous allons tester le restaurant Inside Burger qui comme son nom l'indique est spécialisé dans les burgers. J'ai très très hâte de les goûter. Je vous dis à tout de suite avec les amis et les invités. Attends, mec. Ouais. <rire> Allez viens Ah ça fait mal C'est quoi c'est une photo ou c'est. Euh... Non c'est une petite ah, vidéo Bonsoir Bonsoir la caméra, bonsoir Voici bah, Nicolas Bonjour maman Je... Je passe à la télé et j'ai mal aux yeux là. Là j'ai très mal aux yeux. Là. Voilà ah. nous allons Ok on va pouvoir faire la vidéo, c'est chouette, maintenant on attend les autres. Invité du jour, oui. on peut admirer tous les artistes qui sont venus manger ici. Regime en éventaire, comment t'es venu ici C'était un accident, <rire> je Une suis fait par toi. De <rire> putain d'erreur. Voilà, putain c'est <rire> sérieux et tout. Voilà, <rire> ouais, <ouais>, je vais <rire> Qu'est-ce que tu manges d'habitude Qu'est-ce que je mange Je mange plein de choses, pas hein? spécialement vegan. On va voir ce que ça donne Je suis là par curiosité parce que tu m'as invité, j'ai envie de découvrir ça. Bon Et d'habitude je mange plutôt... J'arrive pas beaucoup à me passer de viande, je t'avoue au euh, moins une fois par jour, mmh. donc là on va tester, voir si c'est bon ou pas, je te dirai après. Mon régime habituel, c'est peu de viande, enfin moins de viande que, que avant, c'était pas comme Guillaume, une fois par jour, ça fait trop. On va dire un petit bœuf par semaine Non pas le bœuf entier, euh. sinon plus de la viande blanche, mais euh, voilà, un coup vegan, un coup végétarien, un coup permacé. Mmh. Ok, c'est par curiosité. Et qu'est-ce que je fais En ce moment, j'essaye, je m'essaye, parce que je bouffe beaucoup de viande en général, et du coup, ce mois-ci j'essaye de manger végétalien. D'accord. On verra ce que ça donne. Quel est ton régime alimentaire J'en ai pas vraiment. Je me contrains pas, mais j'essaie de manger bien. sexitarienne. Ah, va bon. Ah, il va bon. ah, bon. ah, bon. là Le burger était euh, plutôt pas mal, ouais. euh, préféré avec un steak de foie chiche et euh, patate de pouce. D'accord. Euh... Et c'est une bonne découverte du coup pour toi Ouais Je ouais, que tu conseillerais à un, un ami super bonne, ouais. ouais Carrément. D'accord. Alors Nico, qu'en as-tu pensé C'était trop, trop, tu... trop bon. Ah faut sérieux. C'était très cool, c'était très, très cool. bon. Euh, Qu'est-ce que j'ai pu trouver La tarte à la framboise. D'accord. est vraiment super bonne. Tu reviendrais Pourquoi tout le monde pas, quand on dit ça Tu reviendrais euh, ouais. ouais, je vais revenir, mais je vais prendre la carte de fidélité avant. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas, pas, pas dégueulasse. Tu reviendrais ou pas Ouais, voilà. je pense que tu as dit, hein Ouais, sans problème. D'accord. Voilà. Ce matin j'avais couché. <rire> et bah écoute c'était très bon, j'ai bien kiffé le burger. Le bacon était incroyable parce que c'était un euh, du de bacon, mais c'était super bon le burger. Et ça euh, bah, reprend très bien l'expérience. Il se loue je sais pas, mais euh, ça donne envie. Qu'est-ce okay. euh, que j'en ai pensé C'était très bon. Il m'attendait à un truc qui avait quand même un peu plus de goût. Mais euh, avec euh, les sauces et les frites, franchement, pour n'importe quel carnaval, ça passe nickel. Ouais C'est juste qu'il manque peut-être un tout petit peu de saveur mais euh, C'est hyper nourrissant Franchement ouais. On en a pour son argent Ah ouais on en a vraiment pour notre argent Et euh, franchement c'est loin d'être négat Tu y reviendrais ou pas c'était l'occasion Ouais Là c'est un peu loin mais la même adresse ouais, peut-être chez moi Je pense que, que, que, que dirais souvent euh, ouais D'accord okay. Il n'y a pas de moyen Parfait Merci Phoebe On remercie cette uh, burger Elle est super genre, trop génial Voilà Merci, c'est super curieux Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, apparemment il a plu à mes invités et ça c'est plutôt cool. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre le prochain épisode qui arrive et me laisser un commentaire en bas pour me dire vos petits restaurants vegan préférés, vos différents avis, je suis vraiment curieux de le lire avec grand plaisir. Je vous invite aussi à aller voir la chaîne YouTube de tout Nico qui était avec nous dans les invités aujourd'hui qui tient une petite chaîne YouTube juste ici où il fait des vlogs journaliers et en ce moment il fait d'ailleurs même le défi vegan pendant 30 jours et c'est super intéressant à voir je vous conseille fortement d'y faire un petit tour en attendant, je vous dis au prochain épisode qui apparemment parle de pizza Donc, encore un épisode qui va me demander des semaines et des semaines de sport intensif pour éliminer Donc, je vous laisse j'ai du boulot, à la prochaine